et bienvenue sur votre programme spécial TLO. Avant de commencer, cette information qui vient de nous parvenir. Ce matin, la digue du barrage de Ponquito s'est effondrée. Malgré les dégâts importants, tous les riverains sont sains et saufs. Pendant que le phénomène d'Afro Game continue à prendre de l'ampleur, rappelons qu'un Abasca est organisé pour la visite du roi à Villetenga. Ce sera un afrogame à ne pas manquer. Autre information, les gorilles de Drogoto lancent un défi. Il est hors de question que vous participiez au Nabasga. La régionale est dans un mois et je vous veux près à 100%. En fait, ouais, Chakao Son ne répond pas. C'est bizarre. Bien, tu dois filer. Alion, tu t'occupes de l'entraînement. Les amis, je suis convoquée au palais. Mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu as l'air si triste Il doit accomplir son passage. Euh, Quel passage le rite de passage des princes. Des épreuves que le premier fils des grandes familles royales doit subir. Ouais, ça fait plus de 300 ans que notre famille n'a pas eu un prince héritier. Donc tu nous laisses Non, pas encore. Le prince choisi, nous commençons qu'à 17 ans. Enfin, si c'est moi le prince choisi, je ne veux pas être roi. Pas dire ça à haute voix dès. Tu sais ce qu'on pense, papa. On où? Ouais, Ouais, c'est pour l'honneur de la famille. C'est ça, blablabla. Bla, bla. Et quoi encore Hé, hey, tu ne veux pas être le prochain roi Mes yeux, tu vas passer cette épreuve et moi, je serai le meilleur ami du roi. <rire> Pourquoi toi, tu es comme ça Tu ne penses qu'à toi seul. c'est quoi ça Tu ne veux pas être l'ami d'un roi. Être roi n'est pas si amusant que ça. Tu veux ou tu veux pas, t'as pas le choix Depuis que tu es née, papa te prépare pour ça. Hé, hey, il faut vraiment que je parle. Moi, j'ai plus envie de m'entraîner. Allons chez je suis chakao. Je me demande ce qu'il me jette. Hé hey, les gars, mon bipin ne marche pas. <rire> Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pssst! ici. Le barrage a serré et a inondé toute la rive. Nos chansons sont perdues. Mais on est la seule famille à voir la maison détruite. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous allez faire? Papa dit qu'on va aller au village. Quoi? C'est pas possible. Le village. N'y a-t-il pas d'autre solution? Avec tous ces dégâts, on ne pourra jamais tout reconstruire, même si on vit 3000 ans. Merci, pour l'aide. À plus. Je passerai te voir demain. D'abord, Kundga. Et puis, Chakao. C'est pas possible. On n'a plus d'équipe. Toi, tu ne vois que l'équipe. Et le fait que tes amis ont des problèmes... Mais les régionales sont dans deux semaines. En tant que capitaine, oh, capitaine je me dois de... Tes amis partent, ont des problèmes et toi, tu ne penses qu'à la compétition. Si j'étais la reine, je te promets que je te bannirai. Il n'y a pas de reine à Fitinga. Si. Il n'y a pas. Si. Il n'y a pas, jamais. Oh, tu verras. Un jour, le roi sera une reine. Le roi? C'est quoi le prix du Nabasga? Le gagnant à a le droit, droit de, de demander, demander ce qu'il veut, roi. À moi, la pince, c'est la meilleure. Hé, hey, t'as quoi soudain? Chakao doit rester ici, ici jusqu'au Nabasga. De quoi vous parlez? Le Nabasga, pourquoi pas après les régionales Ah, pourquoi j'ai pas pensé à ça? parce que t'es une tête de mule. Mais la couronne nous a interdit de le faire. T'inquiète, je m'occupe de ça. Yassi, tu nous inscris au tournoi Ce bip' là-même va me rendre dingue, si ce n'est pas déjà fait. On n'a pas d'adversaire à craindre. Surtout que ces vauriens d'Afro-Tim ne seront pas présents. T'es sûr Ces gars-là, ils sont forts pour les mauvais su. Ah, ils m'énervent ceux-là. T'en fais pas, je sais de quoi je parle. Oh, j'imagine de sur ma moto, une off-bike 5000P de K. Oh, moto. le glisseur X9, ça terrasse ton 5000P, man. Oh. Une oh X9 avec yes, Chers habitants de Villipéna, à l'honneur de la visite de notre roi, j'ai le grand plaisir que nous... Et maintenant, je déclare ouvert le Nabasco. C'est bientôt tout les gars. Super, et pour la coro Pas de blême, je m'en occupe. Bonjour madame, votre invitation s'il vous plaît. Et ça, ça suffit Un instant s'il vous plaît. Devinez un peu qui je viens de rencontrer. Qui ça Cette sorte de yassi. Bon, Bouba, veille au grain, vous obéirez à ses ordres. Bien chef. Si ça chauffe, plombez. Ah, voilà ma journaliste préférée. Que puis-je faire pour vous? Mais vous m'avez envoyé un message. Message? Ah, le message. Oui, oui. Allons dedans. La cérémonie va commencer. Monsieur le maire. Elle n'a pas d'invitation. Capitaine Sanguru, présent. Vous aimez votre boulot, n'est-ce pas? Affirmatif. Je crois qu'on répète des vigiles à la mairie. Ça vous tenterait? Bien reçu, Monsieur le maire. Nice. Nice. Nice. Yep. Va, j ai, j ai. allez, va Un, deux... Ha. Mais... Ha. Aïe, aïe, aïe, aïe Neuf, dix, coulou Place au prince numéro 4, l'épreuve de sagesse. Selon vous, que représente le roi C'est l'autorité suprême. Et qu'est-ce qu'un bon roi alors Un roi qui a le goût de son peuple. À mimi Et hop là C'est quoi ça Mais qu'est-ce qui vous arrive bon idiote une jeune fille de sang royal a été sélectionnée pour cette partie de l'épreuve. Si vous êtes roi et que je suis la reine, que feriez-vous À moitié de mon royaume pour vous. Des rivières de diamants. Toutes les richesses de mon royaume. De grands banquets, et balles tous les jours en ton honneur. Euh, ben, je ne sais pas, moi. Ils ont tout dit. On vous attend, prince numéro 4. Si tu étais ma reine... Tu t'offrirais mon cœur. Un, deux, trois. Il faut marquer ce point. Neuf, dix colos. Nasrourou, t'as pas du tout c'est sera me fait tomber. Aïe, princesse. dessayez de me laisser conduire. Pas question, n'y pense même pas, je conduis. Ça va commencer. Position. de la corotte. Ouais, j'appellerai même mon bipper. Pourquoi Mon bipper Ouais, mon bipper. Oh, oh. Takao, tu dois me remplacer. Moi. Et tout râle le peu. C'est pas. Les princesses, qu Il qu'il attend plus loin. Ok, d'ailleurs, on va faire du pied de coups. Comment Laisse faire les propres. C'est tout ce que Koumé n'aime pas. Et. Mmh, c'est bon, lui. Vous m'avez désobéi. Vous me décevez. J'ai bien battu ton concurrent. Quoi? Je t'ai dit de faire tout foiré, non? Qu'as tu fait comme ça? Et tu m'as dit de gagner le Rate le preuve, j'ai dit. Rate! En plus, on n'a même pas fini la course. Je suis désolé, Chakao. Et à cause de lui, je risque d'être roi. Je n'ai plus de maison. Et ce qui t'inquiète, c'est qu'un jour, tu pourrais être roi. C'est bon, j'abandonne. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Les autres n'ont pas pu réussir les de ce matin et je ne peux plus rien demander au roi. Nous irons certainement au village. T'en fais pas, nous aurons notre palais aussi. Qui a besoin d'amis Dernier round de ce Nabasca, c'est la très attendue course de l'âne en présence du roi. On a des duos, mais qu'est-ce que je vois Il y a un courageux pilote qui compte y aller seul. <rire> Ben ouais, c'est le Nabasga et ça peut aller. Si seulement tu savais ce qui t'attendait. <rire> ah, <tcha. rire> Si je dis un royaume copilote, tu appelles un royaume à perdre toi Si, mais mes amis ne sont pas à peine. Jeune homme, Si mon fils n'était pas un prince, j'aurais aimé qu'il soit comme toi. Félicitations. On aimerait bien que la maison de notre ami Chapao soit réparée et que leur chaleur soit donnée. Mon fils, ta demande est sage et je te l'accorde. Le prince sélectionné est le numéro 4. Veuillez vous démasquer. Félicitations, Prince Kunga Nava. Tout semble aller bien, sauf pour Kunga, qui ne veut toujours pas être roi. Mais peut-être trouvera-t-il bientôt une bonne raison pour accepter sa destinée.